Je sais que c'est le diable qui veut ah. Remet look toi-même le pied de ton fils quand t'avais Josh qui allait l'air de footballeur avant d'accepter Massa, c'est comme si on disait que Prince et voulait déjà jouer au pied et que toi-même tu valides Pardon, vous laissez souvent les caméras. -ca les kamers camé vous nous avez déjà trop gagné Pardon, on veut souvent vous fatiguer dans votre modèle parce que quand vous arrivez nous mêmes on ne comprend plus Wanda, voilà les boys qui saignent les pantalons à Mokoro, ils attendaient aussi qu'ils allaient briser en Massa <rire> Tout ça c'est le prix Le pasteur avait déjà dit que Il allait avoir le shopping Mais comme tu nous Le diable ne fait que Le diable ne fait que Ah alors aussi les versions de Go comme les bébés nés Les gars qui sont toujours prêts à check à tout moment Ce sont les mines djansang djansang On les nourrirait par les sur des Quand la go passe, elle nous barabot, tu confirmes le code Ouah, elle veut dire ressembler à Rihanna Parce qu'elle est à d'abord, comme, comme, comme on est non pas, c'est Caraba la sorcière. Look d'abord les lèvres, Massa, elle n'a même pas le feeling. Mais sur le diable sans qu'elle veut organiser avec. Massa, laisse-nous tes bêtises que tu veux, Josque, tu veux devenir la reine du poitra. Tout se passe au studio, n'y a qu'on commence le freestyle. Les mots ne font que pleuvoir, on n'a pas écrit de textes Tu vas donc confirmer que <rire> le diable ne fait que dans ta tête alors.